Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager l'expérience, le soin que j'ai reçu d'un arbre ce matin en partant embaucher. Et j'ai un message à vous partager de sa part, je dirais ça comme ça. Donc pour moi dans le contexte, bah voilà 6h30 du matin je pars, je pars au boulot et je sentais depuis hier soir une petite oppression au niveau du cœur qui me gênait, je faisais mes nettoyages. Voilà mes ancrages, mes racinements, mon hygiène énergétique, ça apportait vraiment un plus, mais je sentais qu'il y avait encore un petit truc, je n'arrivais pas à me débarrasser. Et puis euh, ce matin, je vois ce bel arbre, donc je vais vous, je vous mettre la photo là, et euh, je dis Ah ben tiens, ok, je vais recevoir un soin. Donc je m'arrête, je, je, je remercie, je dis euh, ben, voilà, je me mets à disposition aussi, si je peux recevoir un soin. Et voilà que je commence à. L'énergie commence à arriver, tout simplement. Donc je sens une énergie de l'arbre qui me. Je me pousse comme ça assez fort vraiment comme s'il y avait un grand vent euh, j'avais les mains dans les poches et euh, j'ai l'intuition de, de sortir les mains et d'ouvrir en fait les, les mes chakras des mains en fait euh, vers là pour pouvoir recevoir également l'énergie euh, par là euh, ce qui euh, ce qui m'amène plus de stabilité, de stabilité je sentais autant l'intensité en fait du soin qui arrivait, mais il y avait plus de stabilité et, euh, et voilà je vois que ça, ça ça me fait du bien ça dégage et et puis à un moment, j'entends je, je, en fait de, de, de laisser tourner. Alors laisser tourner et puis euh, j'ai comme une image de me mettre en fait sur, euh, au niveau de la conscience quantique, euh, de changer mon état de conscience comme si je me mettais au niveau des cellules. Si vous voulez une image pour ne pas descendre trop bas au niveau des cellules. Et là je vois que mes cellules elles commencent à tourner, à tourner, à tourner. Et je sens que la poussée que j'avais se stabilise et qu'en fait c'est parce qu'il y avait une partie de moi qui était en résistance et le fait de laisser, de tourner au milieu je dirais d'un mouvement et eh bien on devient beaucoup plus stable et on garde de la mobilité ce qui s'est passé à ce moment là c'est que toutes mes cellules j'ai senti, elles ont commencé à tourner au niveau quantique, toutes mes particules se sont mises à tourner et du coup l'énergie pouvait être beaucoup plus intense mais je ne me sentais plus poussé Vraiment, je ne me sentais plus pousser et je sentais que le soin se diffusait partout, euh, dans mes particules, dans mes euh, cellules, dans mes corps énergétiques, avec une stabilité. Donc c'est vraiment ça le, le, le message que, qui m'invite à vous partager. C'est penser à ce mouvement de rotation qui peut être vraiment d'une grande aide lorsqu'il euh, y a euh, de grandes intensités. Ce que je veux dire par grande intensité, c'est-à-dire si vous avez un grand vent et que vous vous mettez à tourner comme une girouette, et bien ce qui se passe, c'est que le vent tourne autour de vous et vous pousse beaucoup moins. Et donc, vous, vous restez beaucoup plus stable au milieu de la tempête, alors que si vous êtes rigide et en opposition, et bien là vous prenez toute la force du vent de face. Alors que si vous vous mettez à tourner, elle glisse sur vos épaules. Donc ça, c'est lorsqu'il y a beaucoup de force. Mais lorsque vous êtes également bloqué, et je me souviens que j'ai vu ça une fois dans un, dans un festival il y a une quinzaine d'années où euh, à la sortie d'un concert, il y avait comme un goulet euh, d'étranglement et donc vous avez 3000 personnes qui arrivent sur un couloir qui fait à peu près 10 mètres. Ce qui se, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça bloque. Tout le monde est bloqué, vous pouvez très bien imaginer Et là, tout d'un coup, j'ai vu une petite dizaine de personnes traverser ce mur humain qui était complètement bloqué, comme dans du beurre. Vraiment comme tant donc en fait, ils ont fait la technique de la tortue en, en rugby, c'est-à-dire qu'ils étaient accrochés les uns avec les autres, ils étaient ensemble, mais très mobiles, et ils tournaient ensemble. Ce qui faisait qu'en fait, ils déplaçaient l'ensemble des humains qui étaient bloqués autour d'eux, et eux traversaient comme ça. Donc ce mouvement de rotation, lorsqu'on est dans des situations intenses, à la fois de blocage très très fort, ou de pousser très très fort, va nous permettre de soit gagner du mouvement, Soit euh, gagner de la stabilité, dans tous les cas, ça nous laisse de la liberté. Je crois que c'est en ce sens-là le message important du soin que j'ai reçu par cet arbre, au-delà que ça m'a fait énormément de bien, que ça m'a dégagé énergétiquement, que c'était très agréable, très doux, c'était vraiment de se rappeler que ce mouvement nous permet de garder de la liberté et je crois qu'en cette époque, c'est très important de garder ça, de laisser soit glisser les forces qui sont en opposition sur nous, tout simplement, ou si on se retrouve bloqué, eh bien de tourner sur soi-même, ce qui va nous permettre de traverser ce qui est bloqué. Et c'est notamment, euh, bah, par exemple, le premier exercice des cinq euh, des tibétains qui consiste à tourner sur soi-même, hein, ou euh, les euh, derviches tourneurs qui font ça également, qui permet de renforcer l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. Donc voilà, je voulais vous traverser, vous traverser ça, <rire> vous inviter à traverser euh, cette, cette prise de conscience, cette découverte qui m'a été offerte par cet arbre alors pour ceux qui me poseront la question euh, quel arbre c'est je ne sais pas trop, honnêtement je ne sais pas trop euh, c'est un grand arbre euh, les feuilles ressemblent aux feuilles euh, du frêne ou du noyer, euh, je ne suis pas suffisamment expert dans les arbres pour euh, affirmer quel type d'arbre c'est euh, par contre euh, ça a été euh, très intéressant de voir euh, le soin Vraiment le soin c'est euh, euh, comment le fait de m'ouvrir à son rayonnement et notamment en exposant mes mains a facilité l'ouverture des chakras de mes pieds pour un meilleur enracinement et une meilleure circulation énergétique. Donc en fait je recevais essentiellement par 5, 6, 6 points, je dirais euh, par le cœur énormément, les deux chakras euh, de la main, les deux chakras à l'intérieur des pieds, et puis une partie par le troisième œil également, donc euh, je sentais l'énergie euh, passer par ces points-là euh, en moi. Avec une énergie, je dirais euh, euh, intense, douce et, en, et douce en même temps. Vraiment, il y avait quelque chose de, de bienveillant, de doux, euh, de généreux dans, dans ce soin et dans, dans cette énergie. Et, euh, et un côté... Euh, euh, global, je dirais quelque chose d'un peu rond. Euh, voilà comment, euh, comment je l'ai perçu. Et c'est un soin qui n'a pas duré très longtemps, qui a dû durer euh, une à deux minutes, je pense. Donc je suis resté dans la rue, comme ça, c'était une rue à sens unique. Il n'y avait pas de voiture, donc vraiment euh, avec les premiers rayons du soleil qui arrivaient euh, à recevoir, tout simplement. Donc y eh ben, suis un peu plus loin, qui, qui, qui était très curieux, qui faisait, ouf qui se demandait un peu que faisait cet humain à rester face à cet arbre là et puis voilà, et puis j'ai suivi mon chemin. Donc euh, euh, cette parenthèse de deux minutes a bah, changé ma journée, a clairement changé ma journée, je me sens beaucoup mieux, je suis plus en joie. Donc euh, n'hésitez pas à faire des pauses, vous aussi euh, de quelques minutes lorsque vous sentez qu'il y a un oiseau, un arbre, un élément qui est là de la nature qui peut vous apporter euh, un soutien ou, ou un message, ou une prise de confiance. Sur ce, merci de prendre soin de votre lumière. Je vous souhaite euh, bah, une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.